On aurait pu faire des produits techniques, stylés ou éco-responsables, mais du coup, on a préféré faire les trois. Je suis Vincent André, je suis cofondateur de Pitcher Organic Clothing. Pitcher, c'est une marque de vêtements d'outdoor qui sont fabriqués à partir de matières recyclées, biosourcées. On était convaincus que des marques traitaient des segments bien distincts, donc le côté technique, le côté environnemental et le côté stylé. Et en fait, l'idée pour nous, dès le départ, c'était de dire est-ce qu'on n'est pas capable de mettre ces trois ingrédients dans une soupière et d'en faire le produit pitcher la première innovation, ça a été la membrane biocéramique qui permettait d'avoir une thermicité accrue. les terres Ça donnait vraiment le ton dès le départ parce qu'en 2008, ça n'existait pas. Et ensuite, on est parti sur du coton bio euh, qui est GOTS, qui certifie toute la chaîne de valeur, qui colle à 100% avec notre ADN. Et la Société Générale, aujourd'hui, nous suit sur euh, tous les aspects qu'une entreprise peut, peut traverser, autant dans sa partie trésorerie, dans sa partie haut de bilan que dans sa partie euh, immobilière. Eh bien on est dans notre nouvel ciel social qui a été éco-conçu. En fait l'idée pour nous ça a été de dire qu'il faut être cohérent aussi avec le territoire où on est implanté. Et en fait aujourd'hui on est implanté en Auvergne, donc pour nous il était normal et logique de faire travailler vraiment des entreprises qui sont autour de chez nous, à moins de 30 km de chez nous. Le but à terme pour la marque, ça va être d'amener du service, d'arriver à proposer de la location, d'arriver à proposer de la seconde main. Et puis après, bien sûr, c'est d'ouvrir des nouveaux pays et d'être de plus en plus présent. C'est vous l'avenir, Société Générale.